Bonjour tout le monde, euh, je suis Florian, on va parler de Closure pendant les 45 prochaines minutes. Euh, avant juste de commencer le talk, euh, qui parmi vous connaît déjà un peu ou beaucoup Clojure Il y a un monsieur par ici, zéro personne partout. Ben c'est euh, super, bienvenue donc à, à la découverte de Clojure, l'idée c'est un peu de... Euh, montrer ce qu'est clôture et peut-être un peu lisp également pour ceux qui connaissent, qui ne connaîtraient pas. Donc je vais euh, splitter ce talk en deux parties, plutôt une partie théorique au début, je vais essayer de la faire assez rapidement, et ensuite une partie pratique, euh, la partie la plus risquée pour moi, donc j'espère que vous serez indulgents si jamais je me, je me trompe, même si j'ai quelques antisèches qui traînent. Euh, L'idée donc c'est de voilà, parler théorie, partir des bases, expliquer un peu la philosophie de, de, de Clojure avant de, de passer aux bases du, du langage. Et euh, dans un second temps, une fois qu'on a les, les bases du langage, eh ben, on va essayer de les appliquer euh, je, je, en vous montrant comment développer une appli web relativement simple en seconde partie. Bienvenue au retardataire. Euh, voilà. Voilà. On va commencer tout de suite comme, parce que, comme je le disais, euh, euh, la partie théorique peut être un petit peu longue et je vais essayer de ne pas traîner. Du coup, si vous avez des questions, euh, je pense qu'on les fera... Euh, enfin, posez-les-moi en plein milieu. Comme ça, sur la fin, moi, je prendrai le temps qu'il faudra pour me, pour me viander euh, sur la partie euh, live coding. Donc, euh, je suis Florian, voilà mon, mon handle Twitter. Je travaille dans une start-up dans laquelle on ne fait, fait pas de closure. Et eh oui, euh, moi, je fais du closure euh, sur mon temps libre. Et du coup, euh, je suis depuis environ un an et demi, deux ans, et euh, je suis devenu passionné par ce langage, au point d'essayer de, euh, bah, d'évangéliser un tout petit peu dans la communauté Java, notamment à travers des conférences, puisque souvent les langages qu'on voit dans les, langages, euh, dans les conférences comme celle-ci, c'est euh, au-delà de Java, c'est Scala, voilà, Groovy, Kotlin, et au-delà de ça, il y a eu Rust juste avant, euh, qui, voilà, qui commence un peu à percer. Mais l'idée, voilà, c'est un peu de, de montrer les autres langages qui tournent sur la JVM, et donc, c'est un peu mon, mon, mon but de, de vous parler de, de Clojure euh, et d'essayer de vous convaincre d'essayer ce fabuleux langage. Donc, Clojure, avant de vous montrer le, la syntaxe et le langage, c'est un langage qui est assez vieux. Donc, hein, il a maintenant, euh, comme vous voyez, 10 ans. Et euh, il a eu euh, des releases assez régulières, quasiment une par an. On est bientôt à la version 1.9. Et euh, Rich Aiki, son créateur était avant d'être le créateur de Clojure, qui est un liste, on reviendra dessus juste après. C'était un développeur C++ et Java, donc un mec, je dirais, qui me ressemble, qui vous ressemble si vous faites ça également au quotidien. Et il en a eu un moment un peu marre d'utiliser Java et de rencontrer les mêmes problèmes. Et donc, il a créé un langage qui, d'après lui, les résout, ces problèmes, on en parlera juste après. Donc, la philosophie de Clojure. Donc, classiquement, c'est un langage fonctionnel déjà, c'est un Lisp, un, puisque Lisp, ce n'est pas un langage, hein, c'est un, une famille de langages. Il y a, dans cette famille de langages, il y a Clojure, il y a Common Lisp, il y a Emacs Lisp par exemple, il y en a pas mal d'autres. Et Clojure est peut-être celui, le Lisp peut-être qui euh, arrive à sortir un peu le, le plus la tête de l'eau et qui est peut-être le plus connu, en tout cas, je pense le plus utilisé des Lisps aujourd'hui. Et donc c'est un langage fonctionnel euh, où on prône l'immutabilité. Donc quand on, clé, quand on crée une variable dans Clojure, elle est par défaut immutable. Donc, ça, voilà. donc on peut faire des variables mutables, donc modifiables, mais par défaut ça prône, prône l'immutabilité. Et c'est également un langage qui est designé pour faire de la concurrence facilement. Voilà, on ne crée pas de threads comme en Java, on ne crée pas de pool de threads. Je vous montrerai vers la fin du talk les différentes primitives de concurrence. On en utilisera une pendant le, pendant la, le live coding, c'est pour ça que je vous en parle, et c'est plutôt simple à utiliser. Et malgré tout, ça implémente euh, une des, euh, un des principes de, de langage objet, c'est le polymorphisme. Donc, ça, je ne vais pas vous le montrer, mais euh, le polymorphisme existe en, en closure. Alors, closure, c'est simple. Faut, je vais essayer de vous convaincre que c'est simple malgré la syntaxe. Et c'est concis. D'accord euh, Concis, mais pas illisible, c'est assez important. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est pas de faire le moins de caractères possible et d'économiser de la. Euh, du, du, du tapage de clavier, c'est que euh, tout simplement le langage est concis dans son expressivité et avec peu de choses, on arrive à faire, avec peu de, de fonctions, on arrive à faire beaucoup de choses. Euh, L'idée aussi, c'est que euh, vu que c'est un langage fonctionnel, qu'on crée tout, enfin, toutes tes fonctions donc dans, dans, dans l'ISP. Et l'idée, c'est de, de, de, de, de, de faire du couplage faible en créant beaucoup d'abstractions. Voilà. En gros, c'est l'ISP, c'est un langage de très haut niveau. Et donc, on compose toutes ces fonctions pour euh, voilà, créer pas mal d'abstractions. Et c'est un langage orienté données, c'est important, on va y revenir juste après. On va rentrer dans le dur tout de suite, la syntaxe du langage. Alors, la toute première ligne, la capitalize voxed luxe, c'est 80% de la syntaxe de closure, c'est la première ligne que vous voyez. Après l'ouverture de la parenthèse, le mot capitalize en jaune, c'est un appel de fonction. On pourrait généraliser en disant que c'est un, un verbe. Et luxe entre euh, double cotes, c'est euh, euh, bah, le paramètre de cette fonction qui donc capitalize, comme vous le voyez dans le résultat juste après, en vert, mais en capital, donc euh, le premier caractère de la chaîne de caractères passée. Donc ça, voilà, c'est 80% de la syntaxe. Euh de clôture et de LISP, mais de clôture particulièrement. Donc vous voyez, c'est ouverture de parenthèse, appel de fonction, paramètre, et quand on a terminé, on ferme la parenthèse. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a compris ça, on va faire des choses un peu plus compliquées, mais là, on a tout. Euh, voilà, je vous montre en dessous comment faire des additions et des multiplications. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateur, donc euh, le plus, c'est une fonction de la même manière que Capitalize. Et donc du coup, c'est pareil, ça se ça se met en début, de, de, la place de, voilà, juste après une parenthèse, c'est aussi simple que ça. Donc l'avantage déjà, c'est qu'il n'y a pas d'opérateur à prendre, il n'y a que des fonctions à prendre, et il n'y a pas de syntaxe particulière, euh, il n'y a pas de précédence d'opérateur non plus, comme on le voit là, les, les opérateurs sont résolus d'abord par la, la, la, la, la, la forme la plus euh, interne, donc x31e4 est résolu avant le plus 42, tout simplement. Alors si je compare la même chose avec Java, vous voyez, il y a, enfin voilà, là, pour le coup, c'est juste une parenthèse qui est déplacée dans l'appel de fonction ou de méthode. Il n'y a pas de révolution, d'accord On a tendance à dire, pour ceux qui connaissent un peu les Lisp, c'est un langage avec beaucoup de parenthèses. On peut dire qu'il y a beaucoup de parenthèses fermantes, mais les parenthèses ouvrantes, c'est pas, c'est pas, c'est pas bizarre, quoi. c'est aussi simple que ça. Donc ça correspond aussi à un nouveau bloc. On le verra après, c'est-à-dire que, voilà, ça ressemble un peu au blocs et donc aux accolades aussi. On continue sur la syntaxe. Donc, comme je vous ai dit, les appels imbriqués sont résolus en premier. Et tous les, tout, tout, tout, tout les verbes, enfin tous les, toutes les expressions, on appelle ça une forme. La, par exemple, la, la forme la plus imbriquée ici, plus 123, 5, donc euh, 123 plus 5, ça, ça s'appelle une forme. d'accord Et donc là, la forme imbriquée, euh, toutes les formes renvoient une valeur en clôture. Là, c'est évident, plus 123, euh, 123 plus 5 renvoie un entier. Mais euh, les autres... Euh, Forme, par exemple, qui permettent d'afficher, println qui permet d'afficher sur la sortie standard, renvoie nil. Nil est l'équivalent de nul en Java. Donc, voilà. Et donc, ce que vous voyez en dessous, là, le, le trou, c'est ce qui a renvoyé la forme. Donc, là, on, voilà, on fait une comparaison. Le supérieur, le de, devant, là, le, le signe supérieur, c'est une comparaison. On compare 1 avec l'autre argument qui est x2, moins 2, plus 1, 3, plus 5. Et c'est vrai. Les points-virgules, c'est comme ça qu'on fait des commentaires en, en, en Clojure. C'est un peu bizarre, mais c'est voilà, comme ça dans tous les Lisp. Donc, les appels imbriqués, ça peut être difficile à lire. Là encore, on est, je suis assez gentil là, dans, dans, dans cette, euh, cette forme-là, puisque euh, finalement, c'est que des maths. et euh, Bon, c'est pas très compliqué de lire de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup. Euh, il existe la threading macro, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc c'est la petite flèche là, qui permet du coup de lire dans, ordre, dans un ordre plus naturel. Donc là j'ai réécrit la forme euh, la, la du dessus avec la threading macro juste en dessous, et on voit que c'est un peu plus simple parce qu'on lit du coup naturellement comment se, se déroule l'opération mathématique avant de faire une comparaison avec 1. Et donc là voilà, c'est beaucoup plus simple à lire. Alors, comment est-ce qu'on écrit une fonction Puisque je vous dis que tout est fonction, euh, évidemment, la base, en tant que développeur, c'est écrire une fonction en, en clôture, et donc on a la... Hum, alors, c'est pas une fonction, mais c'est équivalent. On a le verbe def. D'accord Et donc def, ensuite, c'est le nom de la... la le, le nom de, de la variable concrète. et sur cette variable addVoxed, on lui assigne donc une fonction. Fn, c'est le... Le verbe qui permet de créer une fonction. Hop1, hop2 en crochet sont les paramètres de la fonction. Et ensuite, c'est le corps de la fonction. Donc là, on a évidemment juste créé une fonction qui fait une addition de deux opérateurs. C'était histoire de la réécrire et de vous montrer. Euh, voilà. Et on l'utilise. Et du coup, alors, comme, comme vous l'avez vu, là, je ne vais pas montrer comment on l'utilise, mais on, on l'utilise comme le plus, sauf qu'on met le addvoxed à la place en ouvrant la parenthèse. Comme c'est un pattern très récurrent d'écrire des fonctions, le def non de la fonction plus fn et un raccourci, on a une, un, un, une macro, donc voilà c'est une macro, d'fn, qui permet de faire la même chose, mais de manière beaucoup plus lisible, et beaucoup plus classique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les autres langages, ça ressemble même pas mal à ce qu'on fait en javascript, hein, là, là, le début là où on définit une variable sur laquelle on assigne une fonction anonyme, puisque du coup au dessus c'est une fonction anonyme qui n'a pas de nom, et là on a une fonction voilà, qui est nommée, qui s'appelle advox, et qui fait exactement la même chose. Et en bas, voilà, on voit comment on l'appelle. 23 plus 1977, ça donne 2000. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Là, on est vraiment sur la base, hein, c'est-à-dire l'appel de fonction et l'écriture d'une fonction. Et donc là, je l'écris en, en en jaune, parce que tout à l'heure, on parlera des macros. Puisqu'en fait, euh, voilà, les macros sont aussi une, un autre point fort de, de, de, de Clojure et de Lisp. Donc une fonction en entrée, ça prend des valeurs. Et ça renvoie des valeurs en sortie. Ça paraît assez évident hein, quand je le dis comme ça, puisque c'est comme ça partout, mais ça permettra de mettre en exergue la différence avec les macros qu'on verra vers la fin de la partie théorique. Ok Donc souvenez-vous de ça, de toute façon je vous le rappellerai. Alors les différents types, il y a beaucoup de types hein, alors... Alors, Je ne l'ai pas dit, c'est vrai tout à l'heure, chez... honte à moi. Clojure. Ça tourne sur la JVM bien entendu. Et ça tourne aussi euh, dans le browser. Donc, il y a une version ClojureScript qui, qui se compile en JavaScript et qui permet du coup de faire, des à l'image de Node.js, des applications front-to-back, full-stack comme vous, vous avez envie de le dire, totalement en clojure. Et donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure pendant la démo, d'accord Ce sera un back en clojure et un front en ClojureScript, donc tout en clojure en fait. gros avantage, on peut se partager des libs, notamment avec le même langage. Enfin voilà, on a les mêmes avantages qu'en Node.js pour ceux qui en font. Fait. Alors, voilà, les types disponibles par défaut, euh, c'est du long hein, par défaut, euh, c'est pas de l'entier. Euh, par défaut, les nombres flottants sont du double. On peut donc euh, aussi faire des big décimaux, euh, voilà, directement avec le suffixe em. Là, vous l'avez déjà vu, ça c'est la string, c'est classique. On a le boulet, bien entendu. Les caractères, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a en Java, mais voilà, c'est préfixé d'un backslash. Et on a, des, voilà, on a des types un peu particuliers en clojure qui permettent de faire des, euh, des calculs mathématiques euh, justes. Donc comme vous avez vu, le big decimal se, déjà se déclare très facilement. Euh, et on a aussi ce qui s'appelle le ratio, donc 10 divisé par 3 ça donnerait un nombre euh, flottant euh, pas juste si on, garde, si on le gardait. Et donc 10 divisé par 3 tel quel, là, on peut l'utiliser, c'est un ratio et on peut du coup garder euh, la, la justesse des calculs mathématiques en utilisant uniquement des ratios. C'est évidemment plus coûteux en termes de performance, mais euh, plus juste du coup en termes de calcul, ça peut vraiment servir. On a d'autres types euh, plus spécifiques closure. Donc le, vous voyez là, le, le mot closure précédé d'un deux points, c'est ce qu'on appelle un, un keyword en closure. Alors je ne l'ai pas traduit en français, d'accord je préfère pas dire un mot-clé, parce que euh, je ne veux pas qu'on confonde ça avec un mot-clé dans le langage classique comme if, zen, euh, euh, classe en, en Java. d'accord. Il n'y a pas de mot-clé en, en closure, hein. il n'y a que des fonctions et des parenthèses. Hein. Bon, bon. Donc, du coup, le keyword, là, en fait, ça ressemble à une, en, à une, ins, à une instance d'enum en Java. Donc le, mot, le, le, le, le, le keyword clôture est toujours égal à lui-même et classiquement, on s'en sert pour les clés de map. Donc je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard quand on parlera des structures de données. Classiquement, le keyword est utilisé en clé de map. Et on peut directement faire des expressions régulières avec une string précédée d'un préfixe avec un dièse. Donc ça, ça vous dire que c'est une expression régulière. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élément nul, ça s'appelle nil. Non, ça, ça c'est historique en, en lisp. Il y a deux types que je n'ai pas mis. Hein. Ça, c'est les plus utilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours, ça fait... Ouais, là-bas Ouais. Euh, oui, tout à fait. Donc là, on voit que c'est pas typé, c'est un langage dynamique. Je n'ai pas précisé effectivement au début parce que je voulais aller vite, mais c'est bien que tu poses la question. Donc la question, c'était, ça compile vers quoi les paramètres de cette fonction, ou ceux-là, on a c'est les mêmes. Et oui, ça compile vers du object-object, tout à fait. Euh, la valeur de retour, du coup, euh, euh, c'est une bonne question, ça. Euh, c'est dynamique également, ouais, c'est dynamique également, et euh, voilà. Donc euh, je, là, je peux pas dire si c'est de l'object, oui, mais ben ah oui, très bien. Donc, co comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas été assez précis. Toutes les expressions donc tout euh, renvoient renvoie une valeur. Et donc là, cette expression, eh ben, elle est évaluée et c'est celle-ci qui est retournée. Donc c'est la dernière expression d'une fonction qui est retournée. Donc là, c'est l'opération 1 plus 2, enfin euh, 1 plus 1 plus hop 2. Je l'affecte à aucune variable, comme vous voyez. Et donc, du coup, vu que c'est ma dernière expression de ma fonction, c'est ce que je renvoie. Très bonne question et grave oublié de ma part. <rire> Mais merci d'être vigilant. Hein. Les structures de données, si vous avez d'autres, n'hésitez pas, d'autres questions. Alors, les structures de données, donc, comme je vous ai dit, c'est un langage fonctionnel, il n'y a pas de classe en, en closure. Et donc, on reste simple et on manipule classiquement des structures de données comme des listes, des sets et des maps. C'est à peu près tout ce qu'on manipule. C'est pour ça que c'est un langage simple, c'est-à-dire que les fonctions vous en avez vu, on en verra un petit peu plus après, mais les fonctions manipulent toujours les mêmes structures de données, et comme il y a des abstractions dont on parlera plus tard, eh ben, il y a peu de choses à apprendre finalement. Contrairement à Java, où il y a une tonne d'API à apprendre, je prends Java parce que c'est un, un exemple classique que je connais bien, mais pour chacune des classes, eh ben, il y a toute son API à apprendre, sa manière spécifique de l'utiliser, si je vous donne l'exemple des servlettes, des HTTP servlettes, c'est très compliqué à savoir comment utiliser une HTTP servlet, et c'est très spécifique à servlettes. Et... Tout ce savoir finalement utilisé pour apprendre euh, Servlet, c'est inutile lorsqu'on passe sur un framework qui n'est pas sur Servlet, d'accord bah, Parce que l'API change tout simplement, les structures de données changent, les classes utilisées ne sont plus les mêmes. Il n'y a plus Servlet, il n'y a plus euh, Header, etc. En Lisp, on reste simple, on manipule des listes, des maps et des sets, et voilà. du coup euh, les API sont assez classiques, assez standards, hein, et on, on apprend vite, quoi. On est vite autonome et vite productif. Voilà. Donc là, on crée une liste comme ça, on ouvre la parenthèse et on met les éléments qu'on veut dedans, d'accord Ça, ça crée une liste. Donc là c'est une liste de string, on peut mélanger les types dedans. Et c'est une structure immutable, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas la modifier. Pour le vecteur, donc la, le, le, le, le vecteur est plus utilisé que la liste. Vecteur liste ça, ça se ressemble beaucoup. On met des, euh, des crochets, ça ressemble à l'Eurray en javascript, pour ceux qui, qui connaissent javascript. Classiquement le vecteur est beaucoup plus utilisé que la liste, d'accord? C'est des structures de données assez proches. Le set, euh, donc euh, le set c'est un ensemble d'éléments dans lequel il n'y a pas euh, de du pli, de doublon. Et donc là on voit que ça c'est deux accolades précédées d'un dièse. Et la, la, la map, c'est juste des accolades avec des euh, clés, des valeurs 2 à 2. Les, euh, je ne l'ai pas dit, mais les, les virgules sont optionnelles en, en clôture. donc quand on souhaite séparer des éléments lorsqu'on appelle des fonctions ou lorsqu'on déclare des paramètres, on peut mettre des virgules à chaque fois, mais l'espace suffit. Et donc à, à quoi ça peut servir typiquement dans une map pour bien visuellement séparer les, les, les, les clés-valeurs C'est pratique, mais ce n'est pas du tout une obligation de mettre cette virgule. Et donc là on crée une map, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est un keyword. Ça. Donc ça c'est le keyword one qui a la valeur one en termes de, terme de string. Et encore une fois, on peut mixer les types, là j'ai fait que des types homogènes, mais on peut tout à fait tout, tout mélanger. Euh, voilà. Et ça ressemble encore une fois, notez-le, c'est intéressant, ça ressemble encore une fois à comment on déclare une map pour un objet en JavaScript. Du coup, c est, c est, c est, cette similitude est assez intéressante. Donc là, je, je, je, je, c'est important ce qui est écrit ici, et je vais me répéter un peu, mais c'est toujours bon d'insister sur les, sur les bonnes choses. Euh, donc tout ce que vous, je vous ai montré là, ce sont des structures de données qui sont créées et qui sont immutables. Si on veut les modifier, bah on ne peut pas, on doit du coup appliquer des fonctions dessus qui nous renverront une nouvelle version, enfin euh, une nouvelle version, une nouvelle map du coup. Du coup là, si je souhaite ajouter une quatrième clé ou modifier la valeur 13 ça ne va pas modifier la map d'origine, d'accord Donc je vous montrerai après quelques fonctions de... Que les... On met ce qu'on veut, on met ce qu'on veut. Là j'ai utilisé le classique keyword, mais est qu'on peut mettre des strings, des entiers, des, des sets même si on veut Enfin on peut mettre vraiment n'importe quoi. C'est assez... Euh, mais c'est vraiment le plus classique, c'est les keywords. Donc, les structures sont immutables, comme je vous l'ai dit. Les structures persistantes, qu'est-ce que ça veut dire structure persistante Ça n'a rien à voir avec la persistance en base de données, d'accord euh, Les structures persistantes veulent, veulent dire que quand on modifie une structure de données, donc typiquement euh, j'ajoute un élément dans ma liste ou dans ma map ou dans mon set, la structure de données connaît tout son historique. D'où le terme persistance, d'accord Et donc du coup, euh, elle connaît ses versions précédentes, en fait, en quelque sorte. Voilà ce que ça veut dire structure persistante. Donc, c'est performant même en modification. Ça, c'est une des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire les structures immutables, c'est bien, mais ça a un problème de performance. Si j'ai une très grosse map de 100 000 éléments et que je rajoute un élément et que ça me recrée une map identique de 100 un éléments. Bah, la mémoire va peut-être péter, voire euh, les temps de traitement peuvent être allongés. Finalement, est-ce que c'est si bien que ça, l'immutabilité Et donc, la possède euh, donc des, euh, une manière optimisée de créer des, euh, des nouvelles versions de chaque structure de données qui, sont, euh, qui permettent du coup de ne pas copier. Donc, pour l'exemple de la map en question avec 100 000 éléments sur lequel on rajouterait un élément, et bien, en fait, les deux versions partageraient les 100 000 éléments en commun. Et la nouvelle version aurait cette petite différence en plus qui est ce, nou ce nouvel élément. C'est pour ça que les structures sont persistantes, parce que du coup, quand on modifie une structure, en fait, on s'appuie beaucoup sur l'ancienne version de la structure pour euh, garder en commun tous les éléments en commun. D'accord voilà, J'ai dit beaucoup de fois commun. Mais euh, voilà, c'est comme ça, du coup, que ça reste performant. Finalement, à chaque fois qu'on modifie une structure de données, c'est seulement le diff qui est ajouté, modifié, supprimé, c'est ce qui fait que ça reste performant. Et c'est pour ça que les structures sont persistantes, d'ailleurs. C'est grâce à ça qu'on peut, du coup, être performant, parce qu'on garde toutes les versions précédentes. Et donc, c'est adapté à la programmation fonctionnelle, effectivement. Euh... Lorsqu'on fait des... du fonctionnel, c'est ce genre de... de structure de données qu'on manipule très facilement. On va voir ça juste après. Il me reste 24 minutes, je vais essayer d'accélérer. Donc ça, c'est un truc qu'on entend très souvent aussi sur Clojure. Je vais essayer de passer vite. Code is data. Pourquoi est-ce qu'on dit ça que quand on voit ça, là, est-ce que c'est du code, est-ce que c'est de la donnée Donc je, vous ai, je vous le rappelle tout à l'heure, on le voit là tout en haut, mais la liste, la structure de données liste, elle s'écrit avec des parenthèses, comme le code. Hein D'accord Donc là, 1, 2, 13, c'est une liste de strings. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas la fonction one avec double code Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, un appel de fonction, c'est une ouverture de parenthèse, et ensuite une fonction. D'accord Donc quelle différence donc est-ce que là, on est face à du code ou est-ce qu'on est face à de la donnée De manière identique. Ici, est-ce qu'on est face à du code ou est-ce qu'on est face à de la donnée Et ici, donc vous voyez, ça c'est une sorte de DSL pour décrire des pages HTML. Donc là, on imbrique des vecteurs avec les crochets. Là, on met un mot-clé, enfin, on appelle la fonction for pour faire une boucle, etc. Donc quand on voit ça, c'est pas évident de savoir si c'est du code ou de la data, et en fait, ça dépend de l'usage qu'on va en faire, tout simplement. C'est-à-dire que là, si je veux que ce, cette chose-là, ça soit la liste qui comprend le symbole plus, ou non, la fonction plus, l'entier 10 et l'entier 5, je peux le faire, d'accord Je le montre peut-être un peu après. Mais c'est aussi comme ça qu'on appelle 10 plus 5 en closure, d'accord C'est pour ça que Code is Data, c'est que le code en lui-même, c'est une structure, enfin, c'est un ensemble de listes, d'accord Imbriquées. Et cette Propriété de Clojure et des listes, ça s'appelle l'homoiconicité. D'accord Je les mets, je trouve que c'est un mot rigolo. Euh, voilà. Ça a plusieurs impacts dont on parlera plus tard, notamment pour les macros. Alors, comme je le disais, Clojure manipule les données, puisque code is data, sous forme de littéraux, Donc le vecteur, la liste et la map que je vous montrais tout à l'heure. Et donc c'est ça qui représente les datas, d'accord c'est comme ça qu'on représente les données, c'est avec des littéraux, de, ce qu'on appelle littéraux, c'est la manière de déclarer euh, simplement des vecteurs, des listes ou des maps, puisque là, au lieu de créer un vecteur comme ça, je peux très bien utiliser la fonction vec aussi, mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser euh, des crochets. On continue, comment est-ce que euh, des éléments de base du langage Donc voilà, pour concaténer des strings, là j'ai la fonction str par exemple, qui prend autant de paramètres que je veux et qui concatène les strings. Euh, les, les, les, les, les, les new lines ne sont pas, euh, ne sont pas obligatoires. Euh, on indente comme on veut le code. Là, j'ai trois formes. J'ai la forme esther, l'entier 21, et ensuite j'ai une comparaison. Est-ce que false vaut nil voilà. Donc là, euh, j'ai trois, euh, trois formes sur la même ligne. Alors on ne fait pas ça, hein. Ça, c'est juste pour vous le montrer. Euh, intéressant, c'est les notions de falsy et truey. Oui, il y a une fonction là-bas, une euh, question Eh ben, il est converti en string. <rire> voilà. Il est converti en string, et s'il y a plusieurs strings, du coup, il concatène avec les strings. Mais si je fais ester de 12, par exemple, il me convertit 12 en string. Donc voilà, il y a plein de. Plein de effectivement, il y a plein d'arité et de, de cardinalités différentes que je ne décris pas, mais effectivement, les fonctions font plein de choses autres que ce que je vous montre. Donc il y a la notion qui n'existe pas en Java de false aussi. C'est intéressant de savoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est false -y en, en closure Il n'y a que deux choses. Il y a le false, le et un false et nil. Donc si une fonction renvoie nil et qu'on fait un test dessus, eh ben, elle est considérée comme false. Et donc là, cette, euh, donc là, je vous montre le if par la même occasion. Ça, ça compile, bien entendu, et ça fonctionne la if nil. Et eh bien alors, si cette condition est vraie, ça c'est la condition, alors j'exécute la première forme. Si ceci est faux, j'exécute la deuxième forme. Et donc là, vu que nil est considéré comme faux, eh ben, ça imprimera false, Enfin, false. On peut définir des variables comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le mot DEF. Je, on avait défini une fonction, ben on peut évidemment définir des variables. Donc là je définis une variable toto qui contient une map. Bon, pourquoi pas hein On met ce qu'on veut dans un DEF en fait, on hein, met pas que des fonctions. Classiquement, on peut montrer la doc avec doc, nom de la fonction. Une question Zéro n'est pas faux. 0 n'en est pas faux. Non non, zéro, la, la question c'est zéro n'est pas faux, 0 est considéré comme vrai effectivement. Ouais. Non non, c'est beaucoup plus simple qu'en JavaScript où faut le voilà, y a, vous l'avez déjà vu, tout ça, hein, le tableau de fou hein, qui, qui énumère tous les cas de false site en javascript, là il n'y a que deux cas, false tout tout le reste est troussié. La chaîne vide, elle est true, euh, etc. La map vide, elle est true, etc. Donc là on afficherait la, la documentation de plus, etc. Donc c'est intéressant, hein. typiquement c'est ce que les IDE montrent. Euh, voilà. Et on peut même afficher le code source, parce que c'est un langage dynamique, euh, on a accès au code source, et donc en faisant source plus, puisque je vous l'ai dit, plus c'est une fonction, hein. Eh ben, je peux faire source plus et voir son code source. Même si c'est implémenté dans le, bah dans le SDK, tout simplement, quoi, dans la librairie standard. D'autres éléments de base, donc le if, comme je vous l'ai montré maintenant, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je fais un, un, un test plus classique. Je compare la date du jour. Euh, euh, si c'est égal à 7, euh, j'écris ça, sinon j'écris que je suis à la maison. Okay donc là, il se trouve que bah, ce test est un peu faux, donc euh, je serai à la maison. En fait, je ne suis pas à la maison. Alors... Point getDayOfMonth, là c'est intéressant que j'en parle peut-être tout à l'heure, quand les choses qui sont précédées d'un point, comme ça, les fonctions qui sont précédées d'un point, on en parlera plus tard, mais j'en parle tout de suite puisque j'ai un exemple ici, c'est l'interopérabilité avec Java. Donc ça, c'est la fonction getDayOfMonth, enfin la méthode getDayOfMonth de Java que j'appelle, dès que c'est précédé d'un point. d'accord Puisque now, donc ça c'est une fonction pour le coup, euh, on, on suppose que ça serait une fonction qui renverrait un objet de type date, un objet de type date Java, puisque l'interopérabilité, bien sûr, existe. Et sur cet objet de type date Java, bon, on peut appeler toutes les méthodes disponibles dans Java. D'accord. J'en reparlerai plus tard. Là, je vous montre... Alors là, je définis x, qui est, un, qui, est un, qui est un nombre aléatoire, donc rand int me sort un entier entre 0 et 20. Et là, je fais une condition, donc ne ressemble pas mal à if, sauf que ça permet d'imbriquer les... Euh, de faire une succession de conditions, d'accord Donc là, si x est égal à 0... Euh, je renvoie 0, si c'est supérieur à 0, je renvoie positif, si c'est inférieur à 0, je renvoie négatif. Voilà. Évidemment, euh, qui dit langage fonctionnel dit appel récursif, c'est souvent comme ça qu'on fait les boucles, et comme vous savez, en Java, ou comme vous ne savez pas, si on s'appelle trop souvent en appel récursif en Java, on fait une stack overflow. Erreur. Donc pour euh, éviter cette, euh, ce problème, euh, Clojure a une petite feinte, il y a la fonction recur ici qui permet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui me permet de, de passer à l'autre itération de la loupe. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc là, c'est une factorielle que j'écris, que n étant le paramètre, donc le factoriel de 10, par exemple. Je vais faire une boucle. Là, je déclare deux, deux, deux variables locales, cnt, qui est égale à la valeur de n, et mon accumulateur, donc ma factorielle, le résultat de ma factorielle, qui est égal à 1. D'accord C'est mon initialisation. Là, ça, c'est ma condition d'arrêt, de ma boucle récursive, en gros, si mon compteur est à zéro, puisque je vais le décrémenter à chaque fois, eh bien je renvoie mon accumulateur. Si le compteur n'est pas égal à zéro, eh bien je passe sur le else ici, et donc là je boucle en faisant un appel récursif. Vous voyez, je n'appelle pas facto directement, je fais récure. Et donc récure va boucler sur la loop, mais il faut que je bind une nouvelle valeur aux paramètres de loop. d'accord Donc là, ce que je fais, c'est que je décrémente, dès que c'est une fonction qui permet de décrémenter un entier, je décrémente mon compteur, donc là si j'étais à 10, je passe à 9. Et mon accumulateur, eh ben, je, je le mets à jour et donc je multiplie par rapport à la, à la valeur courante. Bon, je vais peut-être passer un peu, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une manière... On peut bien entendu, si on veut, appeler facto directement ici. Hein. C'est totalement autorisé, mais Stack Overflow error, euh, ça peut arriver. Alors qu'avec récure, on se prémunit de ça, ça ne peut jamais arriver. Du coup, la syntaxe est un petit peu plus compliquée, d'accord Mais bon, on s'y habitue. Voilà, c'est parce que je vous le montre peut-être que ça peut paraître bizarre comme ça, mais euh, bon. Comment est-ce qu'on peut boucler Donc là, c'est simple, je fais do times i3. Donc pareil, vous voyez ce pattern où je fais une fonction décrochée. Donc là, là c'est pas un vecteur hein, pour le coup. C'est une syntaxe particulière de do times. Et là, c'est une syntaxe particulière aussi de loop, là, ici. D'accord Bon, c'est pas des vecteurs. Donc là, je déclare une variable i qui est égale à 3, mais do times, euh, c'est particulier, du coup il va me faire prendre i toutes les valeurs jusqu'à 3. C'est comme ça que fonctionne do times. Et donc là, quand je fais un print c'est ce qui permet d'afficher de, de, de, sur la sortie standard. Et donc là, ça m'imprime ça. Donc là, c'est tout simplement un for i égale, uh, I égale 0 jusqu'à 3. Le for existe également, dans le même genre. Donc un peu dans le même pattern, je mets le, ma fonction. J'ouvre les crochets pour déclarer mes variables locales à mon for. Donc là, c'était une variable locale à mon itération de do time c'est une variable locale à mon itération de for, donc là je déclare x1 qui est à range de 0 à 5, qui prend successivement les valeurs de mon range de 0 à 5, et là je déclare x2 qui lui prend euh, voilà, j'ai utilisé range différemment, mais là en gros c'est les valeurs de 0 à 6 mais avec un step de 2 Bref, peu importe C'était pour montrer qu'on peut du coup dans un for avoir deux variables et à la fin je renvoie du, du coup la, la multiplication de x1 et de x2 et ça me renvoie ce truc là donc là on voit que c'est une liste qui contient toutes ces valeurs-là. Bon, c'était juste pour m'amuser, pour vous montrer la syntaxe d'un for et du fait qu'on peut mettre deux variables dans un for hein. ne vous. nouveau. Ne vous attardez pas sur euh, l'inutilité de ce code. Le local binding... Oh là, il faudrait que je passe à, direct à la, à la démo là. Donc le local binding c'est let, ça ça permet de déclarer des variables locales. Là tout simplement let, là je déclare un vecteur qui est 1, 2 3 4, une map, une liste, une string, et ensuite, je peux tous euh, les utiliser comme, comme des variables locales. Là, il se trouve que println, eh ben, il les affiche tous. Voilà. Println, comme beaucoup de fonctions en, en closure, prend un nombre de paramètres illimités. Et donc, du coup, là, j'ai mis toutes mes, toutes mes variables et puis il les affiche, tout simplement. Plutôt, plutôt simple. Hein. Là, on voit quand même la, la, la simplicité du code, du, du quoi, pour le coup. Les structures de données. Donc là, euh, vous voyez, là, je prends un set de vecteurs et hop, ça me transforme un set, tout simplement. ASOC, c'est ce qui permet de, dans une table d'association, donc dans une map, d'ajouter des valeurs. Donc là, dans cette map-là, je rajoute cette clé et cette valeur-là. Et comme il se trouve que cette clé-là existait déjà, bon, en fait ça me l'update. Et du coup, ma map, elle a, elle a cette valeur-là ensuite. COUNT, tout simplement, ça compte les, le nombre d'éléments d'une bah, liste, par exemple. La séquence, c'est important. Je vais, mais je vais passer dessus. Donc, la séquence, c'est l'abstraction vraiment ultime de closure, c'est-à-dire qu'à peu près tout est séquence. Et c'est avec ça, du coup, qu'on peut utiliser les mêmes fonctions sur plein de choses différentes. Par exemple, on voit que là, sur euh, une string, eh ben, je peux la considérer comme en fait comme une liste. Du coup, quand je fais first de Florian, il considère que c'est une liste de caractères et il me renvoie le caractère F. REST, c'est l'équivalent de first, mais ça m'envoie tout le reste, du coup, de, sauf le premier élément. Donc là, ça m'envoie l'Orient. Et cons c'est ce qui permet donc de, sur, à une séquence de lui ajouter un élément. Donc là, sur, la, sur le vecteur qui contient tous les caractères suivants, j'ajoute le caractère f et ça me donne cette liste-là. Donc on voit que c'est assez rigolo qu'à partir d'une string, on puisse peut, on peut lui appliquer euh, les mêmes fonctions qu'à des listes ou qu'à des maps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est très simple à utiliser. Une question ici Là, je ne sais pas. <rire> Là je, je sais pas. Ça peut marcher avoir mais un keyword, je, à mon avis c'est pas une séquence un keyword. Il euh, faudrait peut-être le transformer en string d'ailleurs, puisqu'on peut le transformer en string en faisant str dessus, si on veut du coup le considérer comme string. Donc là je vous montre que du coup les abstractions, là je fais first, keys, first, rest, etc. sur différentes structures de données et ça marche, d'accord, c'est ce que je vous dis. Donc euh, euh, la plupart des structures de données sont des, euh, sont des séquences. Et les séquences, comme je dis, sont enfin je vous l'ai pas dit, non, elles sont lazy par défaut, d'accord Donc du coup, c'est intéressant, ça permet du coup de, de, enfin voilà, quand on crée des séquences, elles sont lazy par défaut, ok Et donc du coup, ça permet de pas, de, voilà, d'avoir des, donc lazy, ça veut dire que quand on accède à l'élément, il est calculé seulement à ce moment-là, d'accord Voilà. Donc je n'entre pas dans les détails parce que euh, il ne reste plus de temps là. Il faut que, faut que je code. Donc j'avais interopérabilité, euh, voilà, .slip, méthode statique, Math.PI euh, euh, membre statique. Florian, c'est une string. Point ou uppercase classique sur la string, d'accord Avec le point, c'est comme ça que j'appelle les, les méthodes d'instance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, comme, comment on crée une URListe Eh bien, comme ça, d'accord Le point à la fin, c'est le constructeur. D'accord euh, Voilà. Comment on accède au, au champ C'est point dash, le nom du champ. Voilà. La concurrence va aller vite et après je vais coder. Donc pour la concurrence, on a trois types de, de primitives, ref, atome et agent. Je vais vous montrer l'atome. L'atome, c'est ce, ce qui permet aux plusieurs threads d'utiliser les mêmes variables. Donc, du coup, okay. donc là, l'atome que je crée, il contient juste une, un vecteur. Et si je veux récupérer sa valeur, je mets un base devant. Et du coup, si je veux le modifier, je dois utiliser la fonction swap, lui indiquer la fonction à utiliser et les paramètres de la fonction. Donc conge, c'est ce qui permet d'ajouter un vecteur, des éléments. Donc là, je rajoute Florian dans le vecteur vide, et ça me rajoute Florian, etc., etc. La STM, je vais aller vite aussi, Software Transactional Memory, euh, ça c'est un truc qui est très très sympa, c'est comme ce qu'on a en base de données, c'est-à-dire qu'on peut faire des transactions sur différentes variables, et donc du coup, euh, s'assurer que des variables soient modifiées toutes ou pas modifiées. Je donne un exemple classique, le coût des, des comptes en, en banque, quand on débite un, il faut créditer l'autre dans une transaction, c'est vraiment le tuto classique qu'on a en base de données. Et ben là, j'ai représenté mon e A avec une ref, malheureusement, ça ressemble à l'atome, mais on ne peut pas utiliser l'atome dans les STM, donc du coup j'utilise le ref, donc ça contient 1000, Le compte B contient 1000 également. Et donc si je les wrap dans un do-sync, on voit que là, je crédite un 200 et je débite l'autre 200. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si à côté j'ai un autre thread qui modifie e A et Ecount B, eh ben, euh, ma, ma transaction qui a lieu ici dans le dosync échouera en entier ou réussira en entier. Donc si elle, est, elle, si elle, euh, si elle échoue parce qu'elle a été modifiée par ailleurs sur un autre thread, elle va recommencer automatiquement. Et comme ça, éternellement, euh, ça va louper jusqu'à ce que ça réussisse à modifier de manière transactionnelle les deux variables en question. Et on voit qu'on affiche la valeur qu'un un comme un atome. Donc ça c'est plutôt cool. Les macros donc, je vais aller très vite. Voilà. La différence avec les fonctions, c'est que ça prend en entrée du code closure et que ça renvoie du code closure. c'est ça la différence. Du coup, sur la phase de compilation, on a une phase où les macros euh, sont, transforment le code pour le transformer en d'autres fonctions. Donc, je donne un, un exemple très simple, là, mais bon, euh, en gros, si je veux faire, au lieu de plus 1, 41, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avoir une fonction, qui euh, euh, je veux écrire du coup 1, plus 41 de manière classique, je peux très bien créer une, fonction, une macro infix, qui, lui se, qui se débrouillera pour remettre ça dans l'ordre. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça me, remet, ça me crée une liste et ça me, renvoie le second, ça me met le second élément en premier, donc là, c'est le plus, ça me met le premier élément en deuxième et ça me met le dernier en troisième. Et donc là, je réécris euh, mon code qui n'est pas du closure valide, de, de manière valide. Et je renvoie une liste, comme je vous disais tout à l'heure, puisque le code closure, c'est des listes. Et donc, quand on fait des macros, on renvoie toujours des listes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai plus le temps. Et en faisant macro expand, on voit ce qui se passe. Donc quand je fais macro expand de ça, on voit qu'en fait mon infix renvoie bien du code closure valide. D'accord. Donc c'est ça une macro, ça permet de faire à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire créer des structures euh, vraiment très simplifiées qui permettent derrière de créer du code très complexe et de ma ma masquer la complexité, ou même de faire des trucs un peu ésotériques comme voilà, ça n'a ça aucun intérêt. Hein. Donc la différence entre les macros et les fonctions, là j'ai créé un truc twice, donc bon, ça peu importe. Peu importe, je vais coder. Donc on va se faire une web app, je vais essayer d'aller vite. <rire> je vais peut-être faire lanti du coup. Donc j'ai une fonction, une, euh, je me suis créé une web app déjà, avec lainingun qui est l'outil de build euh, de, de standard de, de, de, de, de clôture, et donc j'ai lancé cette commande là qui m'a créé un, toute, une, toute une structure déjà. Du coup je vais à partir de cette structure modifier le code pour faire ce qu'on veut faire, d'accord Donc déjà là je la lance, là je lance mon back, euh, lane run lance mon back et là je vais lancer mon front, d'accord Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai du back en closure et j'ai du j'ai du, euh, du closure script euh, en, euh, en front. Et là je suis pas dans le bon, c'est si, si, c'est bon... Donc du coup je suis pas, euh, la infigu, il permet du coup d'avoir l'autoreload automatique dans le navigateur, vous allez voir ça. Et là, le Line Run permet juste de lancer le bac, d'accord Donc, voilà ce qu'on veut avoir à, à la fin. Une, une to-do list, je mets un titre, je mets une description, je mets add to do, et c'est ici, en dessous, ça me liste tous mes to do d'accord Allez, on va voir si j'y arrive. N'hésitez pas à m'interrompre, à me dire des trucs, même s'il ne reste que 6 minutes. Donc, voilà ma page d'accueil, donc là, comme je vous l'ai dit, euh, je n'ai rien fait, je n'ai pas codé encore. D'accord donc j'ai une anti-sèche au cas où Et si je vous vois pas, euh, parce que j'ai le nez sur l'écran, n'hésitez pas. Donc on va stocker nos to-do pour faire simple. Hein Non, de, donc... Euh, on va stocker nos to-do dans un atome. D'accord Hop. Donc là, ce que je définis, def1, c'est comme def, d'accord euh, Donc là, je définis une variable qui s'appelle to-do, qui contient un vecteur, d'accord Vide. Donc typiquement, euh, je vais aussi définir une fonction d'fn getToDo qui me renvoie tous les to-do. Donc, Donc pour ça, je vais quand même encapsuler ça dans une réponse, dans un content type. Donc ça, ça me permet de spécifier que je le renvoie en JSON. Et en faisant response slash OK, là je dis que je veux que ça soit du 200. D'accord Donc là, tout doux. Pardon Oui. Je peux, tout à fait. Je dois avoir une vue euh, présentation mode quelque part. En présentation mode. C'est mieux là <rire> charset, euh, égal, utf8, bon, bref. Donc là, mon getToDo, on voit qu'il va mettre dans un stat, dans une réponse de type 200 avec un content type de type application.json euh, mes to-do, d'accord Donc là, j'ai mes routes qui sont définies. Euh, bah, je vais faire une route qui me renvoie tous mes to-do, d'accord getToDo getToDo voilà. C'est.. Oui, c'est pas bon. On va tester ça. D'accord je, euh, je suis assez perplexe sur la réussite, mais on va essayer. Curl, 02 points. Avant de faire ça, il faut que je désactive. Handler. Il faut que je désactive le wrap srf puisque du coup avec le curl ça va pas marcher. ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ouais. Donc Là, je désactive le fait qu'il contrôle le cross-site resource forgery token. 0,2.3000 to do. C'est pas bon ça, c'est ça. Ah, ça a marché donc déjà, euh... donc, vous voyez déjà ça reload automatiquement, c'est logique, c'est un langage dynamique. Là, il manque juste une, une, une, un, un, un, un saut de ligne, c'est pour ça qu'il y a le pourcent, mais ça m'a bien envoyé un vecteur vide, OK Donc, euh, bon, déjà, c'est pas mal. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va ajouter un to-do, d'accord Parce que je vous rappelle que la web que je veux, elle veut lister tous les to-do et elle veut en ajouter. On va pas faire le delete, hein, on n'aura pas le temps de tout faire. Add to-do. Euh, je vais prendre un, un request un objet type request en paramètre, d'accord Et donc de, de la même manière, là je vais renvoyer un application JSON, euh, tout ça, sauf que là, au lieu de, de, de, de, de, de, bah, de lister, je vais ajouter. Donc comment est-ce qu'on fait pour ajouter euh, eh ben, on utilise swap, qui permet, donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure parce qu'il fallait que j'aille vite, swap, ça permet de jour un atome. Donc là, vous voyez, j'ai le code, Là, j'utilise cursive comme IDE, donc c'est un plugin intelligent. Donc to do, donc comme je vous disais tout à l'heure, conge permet d'ajouter dans, dans un vecteur. Et donc là, je veux dans cette liste, je veux une liste de vect... je veux une liste de map. Et donc dans cette map, je veux mettre un title et une description. Et donc là, ce que je veux, c'est... Euh, euh, dans request, je veux les param. Et dans les param, je veux... Je veux le title. Donc, ça, c'est pas très facile à lire. Je le reconnais. Ce que je dis là, c'est que dans, dans une map, il je je, y, y a une fonction qui s'appelle get qui permet de lire dans une map. Et là, en fait, je peux l'utiliser en tant que fonction. Et là, donc là, je dis je veux la clé param et dans les param, je veux le paramètre qui s'appelle title, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et desk. Donc, dans, dans, dans le même idée, desk et qui se trouve aussi dans les params. D'accord, je vais essayer de faire un truc. donc de faire un post, ici. Il faut que je l'importe. Et là, je vais faire, donc là, je prends un objet request. Et donc là, je vais faire add to do de request. On va le tester parce que là, je ne suis vraiment pas sûr que ça fonctionne. Je me suis créé des curls pour ça. Donc là, je, je me l'envoie en JSON. Hein, donc, euh, voilà, je vous le montre, même si vous le voyez en bas à droite. C'est euh, ma, une map qui contient un title et un desk, et dans mes courses, tomates-salades. C'est un contraté du Tick Application JSON. Donc C'est assez cohérent, puisque là, on voit que dans les paramètres, je lis title et desk. Okay. Ah bah, ça a marché, du coup. Hein. On voit que du coup, ça a bien fonctionné. Là, si je... voilà, ça me renvoie bien. Mon vecteur de map, d'accord Ouais euh, Pour l'immutabilité, du coup, comment ça fonctionne on une variable Eh bien, en fait, non. Quand on fait swap, ça crée une nouvelle version. C'est-à-dire que l'ancienne version, elle est à la poubelle, quoi. Et ça a rempli... Enfin, voilà. Comment ça a fonctionné Alors, il se trouve que l'atome, c'est ce qui permet, du coup, de faire croire qu'on a de la mutabilité, justement. L'atome permet ça. Donc là, j'ai simulé une base de données avec un atome, et justement, l'atome, c'est ce qui permet de faire des données qui ont l'air mutables. Voilà. Donc là, on a fait notre bac. on va essayer de faire notre front, et pour le front, euh, vu le temps qui reste, ça sera à base de copier-coller. Whippy. Alors comment on sort du présentation mode Toggle présentation mode. Donc. Donc là, je ne vous ai pas du tout parlé de comment ça fonctionne, mais j'ai du code CLJ, CLJC et CLJS dans le même code. Donc CLJC, c'est le code en commun entre le closure script et closure classique. Donc euh, grosse puissance de, de, de, de closure à ce niveau-là. Et donc en fraude on va faire du React alors du coup il se trouve que là euh, je vais <rire> un peu copier-coller malheureusement mais je vais essayer de du coup avec vous euh, le le le le bah, le lire avec vous d'accord parce que ça ne sera pas simple du coup j'ai plus de temps malheureusement Est-ce que ça va marcher il ouais, y a moi juste mon, mon CSS qui est un peu pourri qu'il faut que je screen.css toc dans voilà. j'ai ça à mettre pour que ça soit un tout petit peu plus beau donc là vous voyez ça reload automatiquement j'ai rien fait donc ça c'est la partie figule donc du coup là ce que j'ai ajouté tout à l'heure dans la dans l'atome est déjà affiché d'accord donc euh, voxt coucou à tous ok donc Là, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on attend. Maintenant, on va un peu regarder le code. Malheureusement, c'est normal qu'un copier-coller ça fonctionne. Hein. Jusque là, il n'y a pas de... Et donc, le front, là, il faudra qu'on me dise au fond combien de temps de minutes il me reste euh... Il doit me rester 2-3 minutes, 2, c'est ça Donc, on va un peu disséquer le code et je suis un peu désolé d'avoir pris autant de temps pour la partie théorique. Mais donc, là, ce qu'on a fait, c'est du React. Et donc, React, c'est un framework en JavaScript. Là, on utilise un framework qui s'appelle Reagent, qui est une surcouche closure script à React, et donc du coup, là, on a une que des API Clojure, bien entendu. Mais comme pour l'interopérabilité Java que je vous ai montré tout à l'heure, il y a l'interopérabilité JavaScript également. Regardez, regardez ce que je vous montre ici. Je vais le mettre en présentation mode encore une fois. Ouais, non, c'était pas ça du tout. View. Là, on voit l'interopérabilité JavaScript, d'accord JS slash console, ça me permet d'appeler bah, console, quoi, et .log, la fonction, et ça c'est du coup le, le paramètre, enfin euh, ça c'est mon état courant. Donc React, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc basé à, un framework basé à base de composants comme on avait il y a 20 ans, il y a 15 ans en Java, mes côtés d'accord Et donc du coup là, j'ai différents composants, ma home page, elle a un composant todo form, donc, qui est le format en haut, et la todo list. d'accord Et ça c'est l'état, là je crée un atome, qui est mon état courant, qui contient toutes tout mes to doux et je les passe à mes deux composants. Donc quand je vais voir ma to do form ici, on voit que, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai une sorte de DSL, mais ce n'est pas un DSL, hein, c'est des vecteurs qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui du coup décrivent mon composant. Donc div, c'est un truc de type div avec une classe content, qui lui-même contient une div avec une classe form group, etc. Et on voit là que je crée un input et dedans, je fais le on vous voyez le on-chain javascript sur l'input. Et là ce qu'on voit, c'est que je passe une fonction anonyme qui lui-même, bah, du coup, est le, le Et là, j'ai une interopérabilité JavaScript, puisque j'appelle la value de mon, de, mon, de mon input courant. Donc, en gros, là, dans mon, dans mon field, je stocke mon input courant, et quand je clique sur le bouton qui est ici, j'appelle addToDo, qui est une fonction qui est juste au-dessus, qui lui-même fait un, get, un post sur le slash toDo que je vous ai montré tout à l'heure en curl. Et donc, dans les paramètres, je lui passe mon atome, qui contient donc mon title et mon desk, parce que, pourquoi title et desk Parce que le name de mon input c'est title, le name de mon, de mon autre input desk c'est desk. Enfin c'est vraiment du javascript hein. on voit que c'est du javascript mais tellement beau quoi enfin moi je trouve ça magnifique et je suis fan donc là je vous ai montré comment fait le post euh, comment, et je vais m'arrêter là parce que pour le get c'est exactement pareil, c'est à dire qu'en fait je bind euh, bah, des, des clics euh, sur des événements et là j'ai une une, une une librairie qui s'appelle CLJS AJAX qui me permet qu'il y ait une surcouche tout simplement à comment on fait de l'AJAX en, en Javascript. Et donc là, bah vous voyez, c'est tout simple. Hein. Euh, J'appelle une URL et là, avec une map, c'est différents paramètres que je peux passer. Et donc ça, c'est les paramètres de mon poste. Là, c'est le handler en cas de succès. Là, c'est le handler en cas d'échec. Bon, bah écoutez, j'ai été un peu short sur la fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vais de toute façon l'uploader cette... Euh, cette, cette presse. Et comme vous voyez, elle est très très facile à lancer. C'est à partir du moment où on a Lin Lining Gun installé. Et euh... bah, j'espère que ça vous a plu. Merci. Éventuellement des questions ou c'est trop tard bah, Si vous avez des questions, peut-être sur Closure peut-être sur Réagent, puisque j'ai peut-être été un peu vite sur cette partie-là. Euh... Oui, une question ici euh, J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une syntaxe threading, je sais pas trop ouais, avec des flèches. Ouais. Ouais. Ouais. C'est par défaut les fonctions Non. Non, non, non, ce pas purifié par défaut les fonctions. Ça, est une syntaxe qui est particulière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une macro, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle ça s'appelle la threading macro. Et donc, du coup, au moment de la compilation, bah, ça se transforme en code imbriqué, tout simplement. Voilà. Oui, une fonction ici Pardon, j'ai n'ai pas entendu est-ce qu'on peut écraser des fonctions déjà existantes Des fonctions du, de la librairie standard, tu veux dire Alors, oui, tu peux. <rire> enfin, ça n'est pas écrasé, mais tu peux les masquer. D'accord, mais tu ne peux, peux pas les changer, les modifier. Modifier le code source, tu ne peux pas le modifier. Oui Alors, c'est assez étonnant, euh, mais est-ce qu'il y a une forte communauté pour les librairies, que C'est assez étonnant, mais Réagent, ce n'est pas du tout la seule surcouche à React qui existe, par exemple. C'est la plus simple. C'est pour ça que je l'ai utilisé, mais il y en a d'autres. Et donc, de manière étonnante, ouais. J'ai envie de dire ouais. Aussi bien au niveau des serveurs web, là je ne vous ai pas parlé du serveur web euh, que j'ai utilisé, j'ai utilisé une stack qui s'appelle Luminus, et qui me crée donc toute cette stack-là. Là, là c'est vraiment ce que j'ai codé tout à l'heure. C'est vraiment uniquement ce que j'ai codé une fois que ma, mon line New Luminus euh, a été tapé. C'est vraiment ce code-là, parce que la stack créée par Luminus est déjà prête à l'emploi. Et donc il y a un nombre de stacks et de librairies assez intéressant. Et donc là, typiquement, ça utilise le serveur web qui utilise derrière, c'est un truc qui s'appelle Undertow. Donc voilà, mais il y a des équivalents pour Netty, il y a des surcouches à JT, etc. Et donc, euh, et si on ne trouve pas ce qu'on veut, grâce à l'interopérabilité, de toute façon, on peut appeler de manière un peu cracra, mais on peut le faire, les librairies Java et les librairies JavaScript. C'est pour ça que le mieux, si, si on fait ça, c'est de créer une librairie qui fait l'abstraction. Entre, du coup, euh, je ne sais pas si on a envie d'utiliser Redux, c'est que Redux n'a pas d'équivalent script, on fait la fraction, on fait la lib, et on utilise la lib, c'est toujours plus propre d'utiliser du code Clojure, closure script nativement écrit, même si lui ne fait que masquer finalement les appels derrière. Quoi. Là ce qu'on voit quand même, c'est que ça ne ressemble pas vraiment à du React pour le coup, mais c'est vraiment du React, c'est vraiment compilé en React, c'est vraiment compilé en JavaScript, et ça peut même être plus performant que du JavaScript natif, il y a quelques euh, benchmarks, parce que grâce à la partie compilation justement, ça utilise une librairie de Google qui fait des optimisations de fou derrière, et du coup le code JavaScript compilé derrière, bon, il est dégueulasse, hein, il n'est pas lisible, mais il peut être plus performant que lorsqu'on utilise directement React en JavaScript. Parce que pour le coup il n'y a pas d'optimisation si on n'utilise euh, si pas de transpiler, ou, ou de TypeScript, ou de langage un petit peu au niveau comme ça. J'ai peut-être été un peu long sur la réponse. <rire> la bonne question Alors ça, est le débugage, ouais, il y a un débugger, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Je n'ai pas parlé du Ripple, là, qui est le. Qui, qui, qui, qui existe maintenant quasiment dans tous les langages, même en Java avec le, le, le Java Shell, mais qui est une ligne de commande interactive dans laquelle on peut en fait, exécuter tout le code qu'on code. Donc ça, ça, ça ressemble à, à du TDD, mais c'est plutôt du REPL euh, euh, DD, je dirais. Donc on teste tout dans le REPL, et ensuite, on, une fois qu'on est content de ce qu'on a fait dans le REPL, on le euh, backport dans le code. Alors, il y a évidemment une livrée de tests unitaire inclus dans Clojure. Euh, par défaut, il y en a d'autres, mais il y en a une. Par contre, alors débugage pas à pas plus stack trace euh, quand il euh, y a des erreurs. Euh, quand on voit la stack trace, c'est des stack trace Java, quoi, donc euh, c'est le code de closure avec des noms vraiment un peu habitables, c'est pas simple. D'accord C'est un des points faibles. Peut-être le point faible, je sais pas. Le, le, voilà. Je sais pas. Voilà. Mais c'est super quand même. C'est terminé. Merci à tous.